Cette année, beaucoup de constructeurs d'aspirateurs robots ont ajouté, en plus de leur aspirateur robot, une base. Mais pas n'importe quelle base, une base d'auto-vidange. C'est notamment le cas d'Ecovax qui a ajouté une base à son D-Bot N8. On se retrouve donc avec un modèle D-Bot N8+, que j'ai testé et que je vous compare aujourd'hui en vidéo au AeroBot i3+. Ces deux aspirateurs robots avec base auto-aspirante, auto-vidange, sont assez proches au niveau du prix. Mais alors, quelles sont les différences C'est ce que nous allons voir Au niveau de l'état d'esprit, entre les deux aspirateurs robots, on est sur la même philosophie. Ajouter un aspirateur robot, côté Ecovax, on est sur un aspirateur robot laveur, mais c'est d'ajouter un aspirateur robot à un robot une base qui va permettre d'éviter de devoir décharger la poussière manuellement tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours. Ces bases sont données pour une utilisation sur 30 jours, c'est-à-dire que vous aurez besoin de vider les sacs présents dans les bases tous les mois, ce qui vous permet vraiment d'être autonome. Lorsqu'on regarde plus précisément les deux bases, on voit que déjà le design est un petit peu différent, mais quand même ça a le même état d'esprit. On a une tour qui se situera au-dessus de l'aspirateur robot qui est de couleur blanche côté des et de couleur noire de côté de AeroBot. Celle du D-Bot N8 Plus est quand même plus belle, plus slim et plus compacte que celle du AeroBot. Malgré cela, les deux, je vous le disais, sont donnés pour 30 jours d'utilisation. Autre point commun entre ces deux bases, c'est qu'elles marchent avec des sacs. La capacité du sac à usage unique présente dans la base. Des Covax est de 2,5 litres. Les aspirateurs robots vont aller se pluguer et décharger la poussière dans ces bases. Il faut bien entendu relier ces bases au secteur car elles vont permettre aussi de recharger les aspirateurs robots. Au niveau du design personnellement j'ai une petite préférence pour la base des Kovacs qui permet d'avoir un design qui s'intègre un peu plus dans une maison, dans un mur et qui est un petit peu plus high tech design alors que aerobot c'est un gros bloc. Mais bon pour les deux marques on changera facilement les sacs et il faudra bien entendu du coup acheter de préférence des sacs une fois qu'ils sont utilisés parce que c'est à usage unique. Parlons maintenant des différences au niveau des aspirateurs robots parce que il y en a. Dans l'utilisation on a quand même deux aspirateurs robots, deux produits assez différents. Car je vous le disais, l'aspirateur robot d'aérobot est un aspirateur robot. Alors que l'aspirateur robot d'Ecovax est un aspirateur laveur robot qui va permettre à la fois d'aspirer, à la fois de laver. Car oui, le D-Bot N8 Plus profite d'une serpillière qui permet de nettoyer le sol. En plus de cette serpillière, il a un réservoir de 0,2 litres. Il permet de donner un coup superficiel, mais c'est toujours un avantage. Lorsqu'on n'a pas le temps de passer la serpillière tous les jours, il va pouvoir le faire bien entendu un aspirateur robot de ce style ne permet pas vraiment de désincruster le sol de quelque chose de très collant ou autre, mais ça permet, si vous faites un gros ménage par semaine, d'entretenir la propreté. Alors que l'aérobot, lui, propose simplement l'aspirateur. Donc, s'il y a du liquide, ça va poser problème. De plus, il ne permet pas du coup un lavage même superficiel. Malheureusement, la base du D-Bot N8 Plus ne permet pas de changer automatiquement la serpillère. Donc ça, il faudra le faire de façon manuelle. Mais vous pouvez aussi utiliser le D-Bot N8 Plus comme un simple aspirateur robot si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la serpillère. Car en tant qu'aspirateur robot, il va à intégrer de la technologie. Contrairement à l'aérobot i3+, qui lui, va détecter les obstacles et les objets en rentrant dedans, le N8+, de D-Bot, est équipé d'un télémètre laser, pour repérer et scanner son environnement. Cette technologie, appelée technologie 3D True Detect, évite les collisions, et permet à l'aspirateur de savoir ce qui se trouve devant lui, entre 4,5 cm et 30 cm. Il peut aussi détecter des objets assez fins, comme les câbles, mais aussi tout ce qui est textile, les chiffons, les vêtements, qui dans un iRobot i3, immobiliserait directement l'aspirateur. En plus de ça, au niveau de la puissance d'aspiration, on est au-dessus. Au niveau de Egovax et du D-Bot N8. La puissance d'aspiration a pu être portée à 2600 Pascal. Vous pourrez aussi, dans l'application, on va parler juste après, contrôler la puissance d'aspiration et la puissance de lavage. Ça, on va en parler juste après. Au-delà de la reconnaissance d'objets, le D-Bot aura aussi une reconnaissance des tapis, des moquettes. Il saura s'il est sur un sol dur ou sur un sol mou. Sinon, les deux marques sont compatibles avec les assistants vocaux si vous voulez déclencher à la voix le lavage. Bref, vous l'aurez compris au niveau de la technologie de l'aspirateur robot ou l'aspirateur robot laveur, gros point positif côté d'E-Bot car l'Aerobot est vraiment un aspirateur, on va dire standard, que de l'aspiration et de la détection en percutant il va scanner l'environnement en percutant tous les murs donc lorsqu'il sera face à un objet qu'il ne pourra pas identifier ça pourra l'empêcher d'aspirer parlons maintenant de la prise en main Oui, gros point aussi différent, c'est la prise en main via les applications. L'application d'un robot est vraiment très simple. Il y a très peu de configurations possibles. C'est normal, l'aspirateur ne permet pas de se repérer vraiment dans l'espace à part en allant chercher les murs. Vous pourrez donc simplement lancer une programmation en fonction de l'heure ou alors lancer l'aspiration, le nettoyage. Alors que sur l'application des Covax, vous allez pouvoir accéder à plusieurs configurations possibles parce que l'aspirateur, grâce à son télémètre laser, va Scanner l'intégralité des pièces Vous allez pouvoir sur un étage donné Délimiter plusieurs zones Plusieurs zones représentant plusieurs pièces Par exemple plusieurs chambres Ces zones vous permettront par exemple Simplement de dire aspire la chambre C En plus de ça vous allez pouvoir configurer des préférences Préférences je vous le disais d'aspiration Est-ce que vous voulez une puissance d'aspiration max Un débit maximum pour vraiment laver et aspirer en profondeur ou alors vous voulez simplement une grosse aspiration et un petit débit d'eau si vous ne voulez pas du tout de serpillère vous pouvez l'enlever vous pouvez choisir aussi la fréquence vous voulez que l'aspirateur passe une fois deux fois et vous pouvez à chaque fois paramétrer ça par pièce par zone ou personnaliser carrément un carré une zone où il passera vous pouvez manuellement vider la poussière et au delà de ça vous allez pouvoir aussi programmer des nettoyages de zone ou des nettoyages en fonction de certaines heures vous allez aussi avoir la possibilité d'activer, ou de désactiver la, le vidage automatique, d'activer des modes ne pas déranger, bref, et des rappels pour changer le chiffon. C'est ce qui est, par rapport à l'application Aerobot beaucoup plus complet et plus technologique. Alors, la question est maintenant, lequel choisir arrivé là, il y a quand même beaucoup plus de points positifs pour les Kovacs, le D-BOT N8+. Mais alors dans quel cas faudrait-il choisir l'Aérobot Et eh bien c'est assez compliqué là à se dire parce que aerobot bénéficie surtout de la marque, du nom, sur ce modèle I3+, on est quand même sur un aspirateur assez standard. On a un savoir-faire qui est depuis des années dans l'aspirateur, c'est pour ça qu'ils sont pour l'instant restés sur ce modèle dans l'aspirateur et pas l'aspirateur laveur, mais je trouve qu'il est quand même en deçà de ce qu'on attend d'un aspirateur robot à à ce prix. Disponible à 699 euros avec la base bien entendu, le i3 Plus est quand même un aspirateur qui est standard. Le savoir faire d'Aérobot lui permet d'être méthodique et d'être performant, mais il y a un manque d'intelligence dans ce produit. Alors que sur le D-Bot N8 Plus, on est sur une marque plutôt challenger qui commence à s'imposer mais moins connue que Aérobot. Néanmoins, on est sur un meilleur rapport qualité-prix. à 600 euros, cet aspirateur laveur va vous permettre d'avoir beaucoup plus de technologie C'est pourquoi, personnellement, à ce prix-là, j'irai vers le D-Bot N8+. Voilà les amis, pour mon petit comparatif entre ces deux aspirateurs robots. En attendant, le prochain test d'un aspirateur robot ou d'un aspirateur, balai, vivez à fond, vivez high-tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.